s'il vous plaît non c'est dans la Bible qui n'est pas il vous plaît. Dieu il y a quelqu'un oui mais a dit hein? mais les mais il y a quelqu'un dans... qui est appelé éternel dans la vous... Bible qui n'est pas vous plaît, Dieu non s'il vous plaît oui pardon j'ai dit il y a un homme qui est appelé éternel mais les mais il y a quelqu'un Ça... qui est appelé éternel dans la Bible vous... qui n'est pas vous plaît, Dieu non <rire> s'il vous plaît oui pardon il y a un homme qui est non, appelé éternel vous... dans la Bible mais c'est pas Dieu un être humain euh, Shalom, mes frères, nous sommes de retour hein, pour faire un toilettage technique sur tous les mensonges des musulmans. Euh, sur cet homme ici, euh, qui à, il s'efforce de rester dans le mensonge, hein, puisque l'islam c'est du mensonge, et il commence maintenant à mentir qu'il y a un homme dans la Bible, un enfant, un homme dans la Bible qu'on avait appelé l'Éternel et cet homme-là n'est pas Dieu. Ah, C'est une bêtise qu'il est en train de raconter. J'avais demandé un débat avec ce monsieur ici. Ça fait deux ans, je l'attends. Je vais vous montrer ça. Hein? Je vais vous montrer ça. Si C'est l'éternel. Vous... Hein? Mais le... il y a quelqu'un la... qui est appelé l'éternel dans la Bible vous... qui n'est pas vous plaît. Dieu. <rire> S'il S'il vous plaît. Oui. Pardon J'ai dit, qu'il y a un homme qui est oui. appelé l'éternel dans la Bible, mais ce n'est pas Dieu. Un être humain. S'il y a quelqu'un qu'on appelait éternel dans la Bible, c'est qu'il est Dieu. La, la parole ne se contredit jamais. Il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Personne ne peut me montrer ça. Donc, si on appelait un homme éternel dans la Bible, c'est que cet homme-là, il est éternel. Et il va vous donner maintenant l'écriture-là. C'est dans Jérémie au chapitre 23. Là, on parle qu'il y aura le germe qui viendra de la postérité de David. Ça, c'est la prophétie de, du Messie. C'est que le Messie sera Dieu. Il parle de ça, mais il ne comprend pas. Mais nous, nous sommes là pour le fouetter davantage. C'est pour cela qu'il me craint. Oui, Il s'appelle l'Éternel, notre justice. Est-ce qu'il est Dieu Oui. oui. Est-ce qu'il est Dieu Oui, mais est-ce qu'il y a une contradiction oui. Et prospérera la pratique. Oui. Il, il, il n'en manquera aucun Quand c'est dans la Bible éternelle, un être humain. On va lire. Et puis, vous aurez l'éclairage. Bon, D'accord. On s'en va. Maintenant, moi, je vous lis, je vous ai dit que l'être humain est appelé dans la Bible éternelle. Un être humain. On va lire. On va lire. Je oui. suis dans Jérémie 23. Voilà. Oui. Vous pouvez vous suivre avec moi. Jérémie 23, je vais commencer déjà au verset 4. C'est le verset 6-7 qui m'intéresse, mais je commence au verset 4. J'établirai sur elle des pasteurs qui les pétront elle n'aura plus de crainte, plus de terreur, plus de terreur, et il n'en manquera aucune dit. Euh, ça, c'est la prophétie du Messie qu'il est en train de parler. C'est la preuve que le Messie est Dieu. Jérémie au chapitre 23, c'est un chapitre prestigieux de, de, de, de judaïsme. Du judaïsme. Les, tous les juifs attendaient le Messie. Et ce sont les versets comme ça qu'il donne. Lorsque le Messie viendra, ça sera un homme. Il viendra de la postérité de David. Et ce Messie-là, il régnera en roi. Et Jésus-Christ est notre roi. C'est de ça qu'il parle, mais il est ignorant. Nous sommes là pour annoncer maintenant la parole, enseigner tous les musulmans du monde qui puissent nous écouter. Notre numéro est en train de défiler au bas de l'écran. Celui qui veut débattre. Il l a a l plus de, de craintes plus de terreur, plus de terreur, et il n'en manquera aucune dit, l'éternel. Ici, c'est l'éternel qui parle, dit l'éternel. On continue. Voici les jours viennent, dit l'éternel. Donc, l'éternel parle toujours. Où l'éternel, dit, oui. voilà, où je susciterai. L'éternel va susciter à David oui. un, un germe. Un oui. germe juste. Dans d'autres versions, tu verras un enfant juste. Donc, un germe juste. Oui. Il, il oui. le germe-là, l'enfant-là, il régnera en roi. et oui. prospérera la pratique. Non, prospérera. Il pratiquera, oui. il pratiquera la justice. Et l'équité oui. dans le pays. En son oui. temps, c'est-à-dire au temps de cet enfant, le germe-là, en son temps, Judas sera sauvé. Israël, Aura la sécurité dans sa demeure. Voici son nom dont on l'appellera, l'enfant là. L'éternel, oui. notre justice. Oui. Il s'appelle l'éternel, notre justice. Est-ce qu'il est Dieu? Oui. oui. Est-ce qu'il est Dieu? Oui, mais est-ce qu'il y a une contradiction? Non, je demande, l'enfant là, est-ce qu'il oui. est Dieu? Non, je demande, l'enfant là est Dieu ou bien pourquoi on l'appelle l'éternel? Il n'y a pas de contradiction. On appelle l'enfant là éternel, puisqu'il est éternel, puisqu'il est Dieu. C'est Dieu qui s'est incarné, Dieu qui a pris la chair humaine, la prophétie prisée du Messie. C'est ce que tu viens de lire, mais tu ne comprends pas. Hein? Tu viens de confirmer même que cet enfant là est éternel. Oui, c'est la prophétie du Messie. C'est pour cela que même Allah vous a dit, si vous ne comprenez pas les Écritures, allez chez les gens du livre. Ils vont vous expliquer ces histoires-là, des histoires que vous ignorez. On va partir, je, nous allons vous projeter toutes ces écritures-là. Vous allez voir, nous partons dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 23. On va lire ensemble, vous allez voir de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Le livre de Jérémie au chapitre 23. On va descendre, en, on va lire le verset-là, mais on peut remonter même un peu en haut, un tout petit peu. J'établirai sur elle des passeurs qui les pèteront, et ils n'auront plus de crainte, plus de terreur. et Il ne manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Je suis à David un germe. Le germe est juste. Hein? Il régnera un roi, prospérera, pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël hein? aura, aura la sécurité dans sa demeure. Et voici donc le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice l'écriture est simple c'est évident hein? l'écriture est évidente donc cet enfant là c'est l'éternel c'est Dieu qui s'est fait homme qui s'est humilié Dieu peut prendre n'importe quelle forme dans toutes les religions du monde euh, il sera roi il sera juste c'est Jésus c'est la prophétie même de Jésus c'est une prophétie merveilleuse de Jésus Hein? il veut pratiquer la justice dans le pays c'est la prophétie qui parle de Jésus Alléluia ce n'est pas juste un homme simple mais c'est le Messie lui-même hein? il y a des prophéties messianiques qu'on vous a dit, si vous ne comprenez pas allez demander aux gens de livre. Judas sera sauvé en son temps, Israël aura la sécurité, Israël sera sauvé Jésus est venu et il a sauvé il a sauvé Judas il a sauvé Israël, Israël à la sécurité, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus est venu, il a porté la lumière à Israël et au monde entier, à l'univers, à l'humanité. C'est ce que Jésus a fait. Il dit, on le l'éternat de notre justice. <rire> c'est la prophétie. Ça confirme même la mission de Jésus. C'est ça la mission du Messie, mais les musulmans ne comprennent pas. Et ils partent maintenant de battre tout le monde. Ils vont mentir tous ces gens. Et des fois, ils attaquent les gens qui ne connaissent pas très bien la parole, qui ne connaissent pas très bien la Bible, tout ça. Mais je remercie le frère avec lequel, puisque le frère là, c'est un frère qui connaît la parole. Il, lui, il a lui donné des démonstrations terribles. Mais ce monsieur ici, puisqu'il pose souvent des questions bêtes. Puisqu'on dit, l'éternel, notre justice de cet enfant-là qui va naître, il sera l'éternel. C'est l'éternel qui va venir sur la terre. Hein? Voyez-vous, au verset 5, c'est bien, bien écrit que il sera issu de la postérité de David. Le germe germera. l'enfant là. Le... L'éternel, notre justice. Oui. Mm -hmm. Il s'appelle l'éternel, notre justice. Est-ce qu'il est Dieu? Oui. Mm -hmm. Est-ce qu'il est Dieu? Oui, mais est-ce qu'il y a une contradiction Il prospérera la pratique. Non, prospérera. il pratiquera, mm -hmm. Il pratiquera la justice et l'équité mm -hmm. dans le pays. En son mm -hmm. temps, c'est-à-dire au temps de cet enfant, le germe-là, en son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Voici son nom dont on l'appellera, l'enfant-là. L'éternel, oui. notre justice. Oui. Il s'appelle l'éternel, notre justice. Est-ce qu'il est Dieu? Oui, oui. Est-ce qu'il est Dieu? Oui, mais... oui, il est Dieu. Si on Dès, dès qu'on l'appelle éternel, notre justice, ça veut dire qu'il est Dieu. Alléluia. C'est la divinité que tu viens de prouver. Ce sont des versets qui prouvent que le Messie lui-même était Dieu. C'était Dieu qui allait venir sous la forme humaine. On parle de l'épiphanie, lorsque Dieu vient comme un homme. Alléluia, la manifestation de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la manifestation et l'incarnation. Alléluia. Souvent les musulmans disent, incarnation, ce n'est pas manifestation. Manifestation des comédiens. Les deux c'est la même chose. L'incarnation, l'épiphanie. Hein? Maintenant Jésus a accompli les deux. L'incarnation et l'épiphanie. Puisque Dieu est venu comme un homme comme un homme. Et on va vous montrer même quelques... Euh, on va dans le livre des Aïe, hein, les l'Esaïe au chapitre 42. On va vous montrer comment est-ce que Dieu vient comme un homme. <rire> que ce soit l'incarnation, que ce soit l'épiphanie, Jésus accomplit les deux. Au verset 13, on dit « L'éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. » Comme un homme de guerre. Dieu vient comme un homme. Ah il y a des fois que Dieu décide de venir comme un homme. Voyez-vous. Il y a un petit comédien là qui me disait que Dieu ne peut pas venir comme un homme car, puisque dans le livre d'Ombre au chapitre 23, on a dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oui, pour mentir, Dieu n'est pas un homme. On va vous donner une, une autre écriture. Hein. Euh, on, va, on, on, va, on ira dans le livre qu'on va vous projeter. Il y a un petit écart entre les images et mon sang. Puisque on avait des petits problèmes de son. Ça, c'est juste un remixage que nous sommes en train de faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce, ce petit retard. On va dans le livre de Exode au chapitre 15. On va lire au verset 3. On peut commencer de 1. Exode chapitre 15. On dit ceci verset 1, on dit « Alors Moïse, le fils d'Israël, chanteur ce cantique à l'éternel, par je chanterai à l'éternel, qu'acier hautement élevé, il a précipité dans la mer le cheval, celui qui le montait, Dja, Dja est ma force, et mon cantique. » Ça, c'est un autre nom de Dieu. Dieu, il porte, on l'appelle Jéhovah, Yahweh, euh, on, il y a beaucoup de noms, euh, très mais Dja, il a été mon salut, il est mon Dieu, et je le préparerai une habitation, les dieux de mon père, je l'exaltérais. Au verset 3, on dit, l'éternel est un homme de guerre. L'éternel est son nom. Il est un homme de guerre. En hébreu, hein, ça c'est l'écriture hébraïque. On a mis ça juste en français, on dit, ish milchama. Ish milchama. Ish, cest dire un homme, un homme de guerre. Alléluia. <rire> D'autres, on dit, un vaillant guerrier. Mais en hébreu, c'est un homme de guerre, Ish Mirhama, Ish. C'est différent. Voyez ici dans le livre des nombres, le verset dont je vais vous parlais, au, au chapitre 23, verset 19, on dit, Dieu n'est pas, pas un homme pour mentir. Alors, quand il s'agit de mentir, Dieu n'est pas un homme. Il ne peut pas mentir comme un homme. Mais pour la guerre, Dieu vient comme un homme de guerre. La Bible est claire. <rire> Exode 15 Paul disait il suffit qu'un certain de Dieu puisse dispenser droitement la parole de la vérité. Ici nous voyons Dieu est un homme de guerre pour mentir, Dieu ne vient pas comme un homme on va vous montrer une autre écriture on va partir dans le livre de après Daniel le livre de Osée on ira dans le livre de Osée euh, on va retourner là pour, pour aller dans le livre de Oser. Ou bien on va chercher, puisqu'ici ça ne s'ouvre pas bien, on a des petits problèmes. Attendez, on va partir de l'autre côté. On va vous montrer que Dieu, il dit dans Oser que je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Attendez, on va vous ouvrir ça. Juste une petite minute une petite minute, euh, on dit ceci dans le livre de Osée. On, est, on ira dans le livre de Osée au chapitre 11, le verset 9. Osée 11, au verset 9. On avait des, des petites difficultés pour ouvrir un peu l'écriture. Euh, au verset 9, on dit... « Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Ephraim, car je suis Dieu, et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. » Amen. Dieu dit très bien qu'il ne va pas détruire Ephraim, car il est, il est Dieu. C'est la raison pour laquelle il dit que « car je suis Dieu, et non pas un homme. » Pour détruire Ephraim, mais pour faire la guerre, il dit « l'Éternel est un homme de guerre. » Donc, il y a des moments où Dieu est comme un homme, il, y a un autre. il ne peut pas faire quelque chose comme un homme il ne peut pas faire quelque chose comme un homme il y a d'autres choses qu'il puisse faire comme un homme quand il s'agit de défendre son peuple comme on l'a vu dans le livre d'Esaïe au chapitre 42 à son verset 11 cette version est encore plus éloquente L'Éternel sortira comme un vaillant homme comme un homme vaillant il se verra, il verra sa jalousie comme un homme de guerre. Il verra ça. Sa... Donc, vous voyez, ça, ce sont des formes que Dieu avait promises, qui vont apparaître hein, on l'appellera l'éternel, notre justice. C'est Dieu qui viendra se manifester. C'est pour cela que les musulmans n'aiment pas débattre avec nous, puisque nous, nous sommes là pour exposer droitement la parole de Dieu, exposer droitement la parole de la vérité. Hein? On parle de l'incarnation. Dieu s'incarne. Voilà. Il y a un autre monsieur là qui disait que Dieu ne s'incarne pas, tout ça. Non, écoutez, ne dites pas des choses sans preuve. La Bible parle de l'incarnation. Lorsqu'on parle de la parole, c'est fait chair. Le mot chair là, c'est ça, carno. Carno en latin, incarné, incarno. Werbo, incarno. Ah, c'est la parole dans la chair. Alors, on va vous montrer, on va partir dans le livre de Jean au chapitre 1 Jean au chapitre 1 Ça, c'est la version grecque, hein? Mais on a mis ça en français. On a mis ça en français pour les francophones. Ah, puisque euh, la Bible, le Nouveau Testament est venu chez nous en grec. C'est pour ça qu'on ça la Injili. Injili, c'est un mot grec. Dans Jean au chapitre 1 on uh, ira au verset 14. On parle le verbe. Le verbe s'est fait cher. Hein? Le verbe s'est fait cher. La parole s'est faite cher. Hein? D'autres ont dit la parole a été faite cher, mais en grec, la version grecque, c'est le verbe qui s'est fait cher. Le logos. Uh, on appelle la parole le logos. Mm. Le logos qui s'est incarné. La parole est là. Le Logos s'est incarné. Or, Dieu, lui, c'est le, le, le, le Logos. De Dieu s'est incarné et a eu son taverne parmi nous. De Dieu s'est incarné et il a habité au milieu de nous. Ça, c'est la parole de Dieu. Hein? Personne ne peut nous battre dans ça. Même si vous partez dans le Coran, Allah aussi s'incarne. Surat 68, au, au verset 42. Al-Kalam. Al-Kalam verset 42, mais les musulmans, ça fait tellement pitié, on les a trompés sur ce verset ici. On les a donné de fausses versions. C'est la fausse version qui est beaucoup répandue, surtout dans les milieux francophones hein, en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, les gens, on les a donnés des Corans avec une fausse version, une fausse translation qui n'est même pas coranique. Ah, on a juste enlevé le mot. Vous voyez le mot là-bas hein, qu'on a dit euh, le jour où le tibia sera découvert, il sera appelé à se prosterner. Le mot tibia, là, ces gens ici ont enlevé par méchanceté. <rire> Ils ont enlevé ça en français. Dans le Coran français, ça, ça ne s'y trouve pas. On dit le shindala. Voyez-vous? Le shindala, le Shin c'est le pied, hein, le sakin. Voyez la partie qui part du de, de, de tibia jusqu'au pied, on appelle ça les chines. Toutes ces versions du Coran, il y a beaucoup de versions du Coran, dit la jambe sera dénudée, ils sera appelés à se prosterner. C'est la jambe de Allah. Allah viendra, et va montrer sa jambe. Il y a plusieurs versions du Coran, mais pourquoi s'ils ont caché ça? Le jour où le tibia sera mis à nu, ils seront appelés à se prosterner. Le jour où les chine, c'est le pied d'Allah, de, de Allah viendra sous la forme humaine, il va montrer son pied. Le jour où le tibia, un tibia ou bien la jambe, seront découverts Dans la partie, qui part du tibia jusqu'au pied-là. Ça s'appelle le stakhin. Voyez-vous? Allah va venir. Tout, vous voyez toutes ces versions du Coran ici? Tout ça. Le tibia sera mis à nu. Alors ce n'est pas pour rien. Toutes ces versions ici. Mais pourquoi est-ce qu'on vous a caché ça? Pourquoi est-ce qu'on vous a caché euh, ces histoires ici, on a mis des mensonges, euh, ça fait très très mal, hein? ça fait très mal, nous sommes là pour, et on va même vous montrer les hadiths, ça c'est les hadiths, pour confirmer, Mohamed a expliqué lui-même ce verset-là, il a expliqué ce verset, dans Saïbou Ali numéro 7, 4, 3, 9, nous allons agrandir ça pour que les gens puissent voir ça, euh, la vérité, les gens doivent connaître la vérité. Nous sommes toujours là, les gens qui veulent nous débattre, contactez-nous, on va arranger le moment pour le débat, même en direct, il faut nous appeler tout de suite, nous sommes prêts, nous sommes prêts d'aller en direct tout de suite là. Attendez, ça c'est la partie arabe que nous vous montrons de cet adis là, pour les gens qui lisent arabe, là c'est le d'Allah, la partie, on va mettre ça en français pour les francophones, pour ceux qui ne comprennent pas les langues sémitiques. Uh, nous, nous comprenons des langues sémitiques, mais nous ne sommes pas, moi je ne suis pas arabe, je suis pas arabe. On, là, c'est le, le Saïd numéro 74, 39. Uh, on va lire le Hadith uh, qui a été raconté par Abu Saïd al-Khoudri, hein, un compagnon de Muhammad. Il dit Nous avons demandé à Muhammad Verrons-nous Allah, le Seigneur, le jour de la résurrection et Muhammad a dit, avez-vous des difficultés de voir le soleil et la lune quand le, soleil, le ciel est clair? Ils ont dit non, non, on n'a pas de difficultés. Il dit, ainsi vous n'aurez aucune difficulté à voir votre Seigneur ces jours là comme vous n'avez aucune difficulté à voir le soleil et la lune dans le ciel. Alors il continue, ça c'est Muhammad qui continue à expliquer comment est-ce qu'Allah va faire. Ce sont des histoires qui sont là, mais on a caché aux musulmans la méchanceté. Ça, c'est la méchanceté. Alléluia. Alors, Allah va venir. Ah, Allah va venir. Le Tout-Puissant viendra à eux sous une autre forme que celle qu'ils ont vu pour la première fois. dans les musulmans ont vu Allah pour la première fois. Mais ici, il va venir sous une autre forme. Alléluia. Donc, ils vont le voir. Mais ils vont rejeter Allah. Allah va leur dire « Je suis votre Seigneur. Ils vont chasser Allah. Ils disent, non, non, non, non. Ils diront, tu n'es pas notre Seigneur. Aoud bla Shetani, bla, bla, tout ça. Ils vont chasser Allah. Tu n'es pas notre Seigneur. Hein? Ils vont dire, alors personne ne parlera à lui, sauf le prophète. Le prophètes vont commencer à parler avec Allah. Alors, on va poser la question, par quel signe vous voulez reconnaître Allah? Ils diront, le pied, le Sakhin, le chine. Alors, c'est le pied d'Allah. Il dit qu'il nous montre son pied. Comme Jésus montra à ses disciples, vous voyez mes mains et mes pieds. Maintenant, les musulmans vont répéter la même chose, qu'il nous montre son pied. Alors, Allah découvrira son chine. C'est un mot anglais. Hein? Après quoi, chaque croyant se prosternera devant lui. Allah va découvrir son chine. Le chine, c'est un mot anglais hein, qui veut dire le pied. Voilà la partie là de euh, le tibia jusqu'au de la jambe jusqu'au pied, ça s'appelle le shin. Allah va mettre ça à nu. Le jour où le tibia sera mis à nu, ils seront appelés à se prosterner en adoration. C'est le verset du Coran. Et le dit c'est là pour confirmer. Ça c'est un indice qui confirme le Coran, ou bien le Coran qui confirme le Hadith, vice versa. <rire> Alléluia. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Allah viendra avec, il a une jambe. Qu'est-ce qu'Allah fait avec sa jambe? Hein? Est-ce qu'Allah joue au football? Ou bien Allah utilise la, sa jambe pour frapper les gens, Donner des coups de pied aux gens? Et vous voyez maintenant la fausse version du Coran qui est répandue dans l'Afrique australe. Comment est-ce qu'ils ont interprété sur 68-42? Ça, c'est la fausse version du Coran. Ils ont enlevé le mot pied, le mot sakin là. Ça n'existe pas. Ils ont enlevé... Voyez-vous combien ils sont méchants ces gens, on va agrandir ça. Il dit, le jour où ils affronteront les horreurs du jugement, ils seront appelés à la prosternation, mais ne pourront pas. Hein? Mais ici on dit, le jour où le tibia sera mis à nu, ils seront appelés à se prosterner en adoration, mais ne, ils ne le, le pourront pas. Ici on dit, le jour où ils affronteront, affronteront les horreurs. Mais ça c'est méchant, L horreur n'est pas là. Le mot horreur n'est pas dans la version arabe. Ça n'existe pas. C'est le tibia. C'est sakine. Le mot c'est sakine en arabe. La jambe. Vous voyez Comment est-ce qu'ils ont des difficultés pour interpréter même leur Coran Mais nous, nous sommes là pour les aider. C'est ainsi que j'avais demandé plusieurs fois les débats avec ces gens qui viennent débattre avec moi. Mais ils ne veulent pas. Ils ont peur. Ils ont peur de venir me débattre. Alléluia. Allah va venir, il va montrer sa jambe. Hein? Ils seront appelés à se prosterner. C'est sur 68-42. Le chine, on parle le chine d'Allah. Hein? Le sakine, sakine c'est le pied, la partie de la jambe jusqu'au pied. Toute cette partie-là, Allah va montrer ça le jour. Et les musulmans verront ça, c'est confirmé par les hadiths. Donc, c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas nous débattre. Il n'y a aucun musulman qui est qualifié pour nous débattre. C'est mathématiquement impossible de battre un chrétien dans un débat. Mathématiquement impossible. C'est pour cela qu'il nous fouille. Euh, nous sommes là, notre numéro là, venez. Allah va venir, il va découvrir son chine. Euh, C'est mathématiquement impossible de nous battre dans un débat. Ça, ça ne peut pas se faire. Nous sommes là. Nous, nous sommes là pour bosser. Nous avons frappé beaucoup de musulmans. Nous ne le faisons pas pour notre gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Hein, la gloire de Dieu. Nous nous avons contactés sur WhatsApp. Là, c'est notre WhatsApp. Vous hein, voyez, ça, c'est le nom de Diane, Oustas Diane de la DDR qu'on a contacté le 7-12, le 7 décembre, la semaine passée. Je dis dit, frère, j'aimerais débattre. On a fait deux ans. J'ai attendu deux ans pour débattre avec toi. Puisqu'il si nous promettait qu'il allait débattre avec nous, tout ça. Mais il a vu la manière dont j'ai débattu avec les autres musulmans. Il a dit Merci beaucoup, vous n'avez pas encore fini avec. Il, il y a des musulmans avec lesquels j'ai débattu. Il a dit que ce sont ses élèves. Lui, il appelle les autres musulmans ses élèves. Je les ai cassés. Et il dit que je dois d'abord terminer avec tous ces gens-là pour venir débattre avec lui. Il dit hein, Donc, merci beaucoup, vous n'avez pas encore fini avec mes élèves. Puisqu'il a vu. Comment est-ce que j'ai fait la défenestration de tous ces frères musulmans Il dit, donc continue là-bas. Il, il Lorsque vous aurez le niveau de débattre avec nous, on va vous contacter. Ça, c'est une fuite en avant, puisque je n'aurai pas ton niveau. Je n'aurai pas le niveau que tu cherches, là. Et toi, tu n'as pas mon niveau. Même Allah n'a pas mon niveau. Muhammad n'a pas mon niveau. Jibril n'a pas mon niveau. Allah n'a pas le niveau de Jésus. C'est une insulte de comparer Jésus avec Allah. C'est une insulte. Alors, il dit que lorsque j'aurai le niveau, ils vont me contacter. Mais il ne le fera jamais. Puisque avec tout ce qu'il souhaite de démontrer, c'est la mort. S'il vient venir, c'est la mort. Ça sera catastrophique. Il a vu comment est-ce que j'étais en train de déplumer de, de les autres musulmans. Il ne peut pas oser. Avec tous les mensonges qu'il raconte, il ne peut pas oser. Hein? Il dit, lorsque vous aurez le niveau, tout ça. Mais il va débattre avec les enfants. Et la semaine passée, il a débattu avec un garçon de 17 ans. Je dis, et puis, il met, il met ça sur YouTube. Il s'englorifie. Un garçon de 17 ans qui se débrouille un peu. Il dit, lorsque vous aurez le niveau. Il, a, il cherche un niveau des gens. Je lui envoie un SMS. Le, le, le message est là. Là, c'est son numéro. J'ai dit, Venez me débattre, il a fui J'ai contacté beaucoup de musulmans pour un débat Et ils disent que lorsque tu auras le niveau Donc ils ont un certain niveau qu'ils cherchent Des gens là, euh, peut-être euh, Il a débattu avec une maman là-bas Une femme là que j'ai suivie euh, Une maman là qui se défendait un peu bien L'autre jour, il a débattu avec une maman Bon, je sais pas, une jeune fille Qui était, je ne sais pas, à la cuisine, tout ça et il appelle ça débat. Hein? Il appelle ça débat. Non, non, tu peux appeler ça peut-être dawa, pas de débat. C'est aller dire les mensonges islamiques aux femmes là à la cuisine, aux femmes là qui, qui travaillent peut-être dans un salon de coiffure et commence à lui dire la dawa. Ce n'est pas un débat. Un débat, il faut un chevronné. C'est un savant qui, donc, qui connaît bien la parole de Dieu. Maintenant, vous venez exposé. C'est ce qu'on appelle un débat. Parce que vous faites là, c'est de la comédie. Hein? Et personne, il n'y a aucun musulman qui est qualifié en Afrique pour débattre un chrétien. Hein? C'est impossible. À moins que tu puisses rencontrer peut-être un chrétien, il y a des chrétiens qui ne partent pas à l'église, des catholiques peut-être, qui partent peut-être une fois par année, ou bien six, deux ou trois fois. Par année, j'ai contacté d'autres musulmans. Attendez, j'ai montré un autre groupe de musulmans euh, du Cameroun. Je les ai des, contactés pour le débat, mais ils ont fui. Et là, c'est le DDR Cameroun. Ils, ils m'ont dit que pour débattre, euh, ils, ils doivent d'abord attendre euh, qu'ils soient légalisés. Hein? L'État camerounais doit légaliser leurs documents pour me débattre moi. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça Donc, l'État camerounais doit d'abord doit légaliser leurs documents pour qu'ils puissent me débattre. C'est la réponse qu'il m'a donnée le matin. Je dis, mais ça, c'est quoi ça Donc, ils se sont donné comme conseil de ne plus me débattre. Puis, nous sommes trois. On a, nous sommes trois dé, débatteurs en Afrique. Trois. Qu'ils ont banni. Ils ne veulent pas débattre, ces trois débatteurs. Sur WhatsApp, il y a beaucoup de messages dans tout ce groupe de WhatsApp ici. Ah, des fois, ils nous envoient des messages audio sur WhatsApp. On ne saura pas tout jouer ici. Ah, mais, puisqu'ils veulent souvent nous envoyer des messages WhatsApp. Mais si quelqu'un venait débattre avec eux, il débattent avec tout le monde, avec les mamans, les catholiques, les adolescents, les élèves, tout ça. Ils débattent, ils débattent avec eux, sauf nous. Ah, nous, nous croyons. Nous savons pourquoi ils font ça. C'est une fuite en avant, puisqu'ils savent la déconfiture qui les attend lorsqu'ils viendront débattre avec nous. Puisque nous nous frappons très très fort. Mais, on doit continuer avec la vidéo puisque euh, on, on doit continuer avec la vidéo pour que vous puissiez voir la folie, la folie de ces gens ici. Comme Paul avait dit, la folie de ces gens la, sera, sera la manifeste. Il n'y a pas de problème. L'évangile c'est la parole oh. de Dieu. Mais est-ce que l'évangile c'est Dieu lui-même? Non. Quand on prend le livre de l'évangile, on le brûle. Est-ce qu'on a brûlé Dieu? Non. On dissocie Dieu de sa parole. Je vais vous expliquer. Je, je veux faire on... Je veux que vous de Dieu. J'entends la question bête. Il dit, le livre de l'évangile. C'est un livre-là où on a écrit l'évangile. La parole, elle, c'est Dieu. Mais si tu parles que la parole qui a été écrite dans un livre, hein, c'est comme si on prend la parole de Dieu. Dieu, lui, c'est la parole. La Bible s'arrête là. Il dit, la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu. Dieu, c'est la parole. Vous ne Et si vous prenez le livre, non, vous nous prenez nous appuyons pas sur la parole qui est sur la Bible. Ça, ça, ça c'est ça, ça, ça, quoi ça C'est de, de, de n'importe quoi. De, de l'autre hein? euh, euh, Une cellule informatique non? qui a imprimé la Bible. C'est quoi ça C'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je dis la... ceci. Est-ce que Dieu n'a pas, créé... pas créé le ciel par sa parole Oui. Il n'a pas créé la terre par sa parole Oui. Il a créé même le diable par sa parole, non Oui, mais est-ce que le diable est Dieu Non. Est-ce que la terre est Dieu Non. Est-ce que le ciel est Dieu Non. Mais c'est sa parole qui a créé, non Oui, donc la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu. Voyez un peu la folie de ce monsieur. Il dit la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu. Bêtise. Et puis il dit, Dieu a créé la, par... la terre par sa parole. Oui, oui, la terre a été créée par... On dit, tu Dieu a bien dit, créé par la parole. Le diable créé par la parole. Le ciel créé par la parole. Ce qui est créé par la parole n'est pas Dieu. Ce qui est Dieu, c'est la parole. Juste français. Français simple. Français créé par. Hein? Je vais répéter, vous allez entendre la bêtise de ce garçon ici. Le petit comédien de mauvais goût. Hein? Il dit que, est-ce que le diable est Dieu? Puis, mais on dit, tu, tu as bien dit que le diable a été créé par la parole. Mais la parole...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 C'est la parole de Dieu, c'est Dieu, c'est que Satan est Dieu, c'est que le ciel est Dieu, c'est que la terre est Dieu. Non. La Bible dit dans Somme 33, Somme 32, ouais, Somme 32 non, Somme 33, c'est 6 et 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Car il dit, là, soja, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Mais il dit quoi Il dit une parole, non, et puis la chose existe. Maintenant, c'est sa parole, c'est lui-même, c'est que cette chose qui existe là, c'est Dieu lui-même. Vous n'allez jamais accepté que le ciel est Dieu alors, non, non. Est-ce que vous entendez la bêtise, la folie de ce garçon ici Il est malade dans sa tête ou quoi Il dit que la terre a été créée par la parole, le ciel par la parole. Le diable par la parole et puis il demande, est-ce que la, la terre est Dieu la, le ciel est, Non, tu as bien dit créée par, donc la parole, elle, elle, elle est là, sans, créer, sans être créée. Les autres sont venus après. Et le diable n'est pas la parole, puisqu'il est créé. Alléluia. La lumière, la terre, le ciel, tout ça, ce n'est pas la parole. Ce sont les créatures de la parole. Mais nous, nous parlons de la parole, que la parole est Dieu. Est juste... Mais ça, même un enfant, de... bon, il faut peut-être que il a... sa fille, là peut-être de l'école primaire, peut même lui expliquer que non, papa, ici, on dit hein, la parole a créé tout a été créé par la parole mais c'est la parole qui est dieu alléluia donc ce sont des bêtises même le coran le coran même l'islam il ne reconnaît que la parole en une personne c'est jésus on l'appelle la parole de dieu alléluia la paix par sa parole oui il a créé même le diable par sa parole, non? Oui, mais est-ce que le diable est Dieu? Non. Est-ce que la terre est Dieu? Non. Est-ce que le ciel est Dieu? Non. Mais c'est sa parole qu'il a créé, non? Ah, vous voyez, la maladie, de je ne sais pas, je ne sais pas, comment qualifier de ça? Est-ce que le raisonnement de cet homme, est-ce que c'est normal? Bon, ou bien il fait ça par comédie ou bien il le fait exprès? Lorsqu'on dit la parole qui a créé, c'est la parole qui est Dieu. Elle est fait, elle crée. Les autres choses sont des choses créées. La parole, elle, elle n'est pas Dieu. Je rappelle le monsieur, quoi. Ça fait très, très mal. Alors, ça fait très mal d'entendre comment est-ce qu'un homme peut se Vous voyez, à son âge aussi. Il dit bon, des bon, bêtises. Niveau, il dit des de bêtises, vraiment. Je, je vous explique rapidement, hein, je vais vous expliquer ça rapidement. Islamiquement, mm. il a dit que le Dajjal va venir pour tuer, bon, lui, voilà, pour, pour, pour, pour, qui est l'Antéchrist, pas pour tuer. Le Dajjal viendra, le Dajjal c'est l'Antéchrist, c'est ce qu'il a dit islamiquement. Et que c'est wow, Jésus-Christ, alors, et que c'est Jésus-Christ qui va tuer l'Antéchrist, et beaucoup de choses encore qui font, qui font, qui font partie de ce signe-là, qui font partie, c'est-à-dire de la fin des temps. Le retour de Jésus, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Oui, L'antéchrist. Oui, oui. Mais le fait que Jésus revienne, là, ce n'est pas pour venir sauver les musulmans. C'est ce qu'il faut comprendre. Ne pas musulman que Jésus revient et que le musulman est assis pour attendre Jésus. Non, hein? ça n'a rien à voir avec notre salut. C'est ce qu'on ce vous a expliqué, mais vous ne cherchez pas à comprendre. Ça veut dire que si Jésus vient, il ah, ne vient pas, ça n'a rien à voir avec le salut des musulmans. Ça n'a rien à voir. C'est vous qui l'attendez pour le sauver. C'est vous qui l'attendez. Alors qu'il vous connaît pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah. D'accord. D'accord. Donc. Ah, ok. On va vous, donner le hadith d'où Mohamed a parlé de ça. Pour vous montrer que ce monsieur ici est un vrai comédien. C'est un, un, vrai comédien. Ah. Puisque Mohamed a parlé de ça. Lorsque le Dajjal va venir, il a parlé de ça. Euh, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Mouhamad a dit, Mouhamad de <rire> Qu'est-ce que Mahomet avait dit? On va voir, on a dit, nous sommes très bien documentés pour aider tous ces milliers de musulmans qui se meurent dans le noir. Nous sommes très, très, très, très bien documentés pour les aider. Alléluia! Donc Dieu nous a mandatés. On va voir ce que Mouhamad de Hein? Mohammed, salallahu alayhi wa salam, bla bla bla. On va entendre ce qu'il a dit. Alléluia. Là, nous sommes dans le hadith de, de Saïbou Harir. C'est Saïbou Harir, numéro 34 et 48. Saïbou Harir. Euh, Abu Ureira, qui était un juif, un esclave, qui raconte un compagnon de Mohammed. le messager d'Allah a dit. Euh, « Par celui euh, entre les mains duquel est mon âme, sûrement Jésus, le Fils de Marie, descendra bientôt parmi vous et jugera l'humanité. » Il jugera quoi? L'humanité. Avec justice. Comme un souverain juste. Alléluia. <rire> Jugea l'humanité. L'éternel, notre justice. Donc, Mohamed est en train de confirmer Jérémie 23. On dit que lorsqu'il viendra, on va l'appeler... Le train de notre justice, il va juger, il pratiquera la justice et l'équité. La justice et l'équité. Qui va appliquer la justice et l'équité Mohamed est en train de confirmer Jésus, il jugera l'humanité. Alléluia. Avec justice, un souverain juste. Qui est souverain juste Si ce n'est Dieu. Hein? La justice, c'est l'équité. Le... On dit, l'éternel, notre Jésus, on l'appellera. Ça, c'est une prophétie que Jérémie avait donnée. Mohamed est en train de confirmer cette prophétie-là. Un souverain juste. Dieu ne manque jamais de témoins. Il va juger l'humanité. On ne se moque jamais de Dieu. Mohamed confirme très bien qu'il viendra juger l'humanité. Nous allons grandir. Jésus est le juge de l'humanité, confirmé par Mohamed, un païen. Il va juger l'humanité. L'éternel notre justice, c'est la prophétie de Jérémie au chapitre 23, dont il disait que un homme est appelé Dieu, bla, bla, bla. Et, euh, attendez, on va vous parler aussi de cet antichrist, le Dajjal. Lorsque les Dajjal viennent. ça c'est sur l'an Abidaoud de numéro 43-20. D'après Obada Ibn asamit le prophète fait sur lui, bla, bla, bla, dit je vous ai tellement parlé du Dajjal, l'antichrist, que j'ai craint que vous ne compreniez pas. L'antichrist est petit, petite taille, hein, à orteil de poule, aux cheveux laineux. Il est borgne, il a un seul œil, borgne, aveugle dans un seul œil, ni saillant, ni profond. Si vous êtes confus à son sujet, sachez que votre Seigneur n'est pas borgne. Allah n'est pas borgne. Allah a deux yeux. Mais comment est-ce que les musulmans seront confus entre Dajjal et Allah Et cela veut dire qu'ils se ressemblent. Mais la seule différence est que, il dit que si vous êtes confus, sachez que Allah, lui, n'est pas borgne. Donc si vous le voyez, vous, vous pensez que ça, ça doit être Allah. Ah, Allah n'est pas borgne. Pourquoi est-ce qu'il fait ça Puisque Allah... Il se rassemble, il se ressemble au Dajjal. Il y a des fois que Allah. Comment si Allah n'était. Pourquoi est-ce que Muhammad a même commencé à comparer Il dit qu'Allah n'est pas borgne. Il le compare à qui Il le compare au Dajjal. Puisque Allah dit qu'il n'est pas borgne par rapport au Dajjal qui est borgne. C'est le Dajjal qui est borgne. Dans les musulmans, la seule différence qu'ils vont reconnaître. Allah, c'est lorsqu'ils vont les voir et il n'est pas borgne si vous êtes confus à son sujet sachez que votre Seigneur n'est pas borgne <rire> ça c'est un langage qui est, qui est tellement, Mohamed avait dit des choses, il dit que Dajjal viendra, mais Dajjal lui, il est borgne, il n'est pas comme Allah c'est la différence mais l'éternel notre justice lui c'est Jésus, il est notre justice, c'est le Messie si le Messie que le Juif attendait, nous sommes là. On va vous montrer une autre vidéo d'autres comédiens, hein? puisque si le temps est en train de filer. Nous sommes déjà à 44 minutes. Hein? Hein? Si on, on doit vous montrer une autre vidéo euh, pour gagner le temps. Nous ne parlons pas des gens qui ont trois dieux en eux. de ceux un Dieu en trois. Nous ne parlons pas non plus de ceux qui ont rendu impur tous les divines, qui fidèles et compagnons, ainsi que sur tous ceux qui suivent la voie de la rectitude, pourtant se conformant au tari dans l'unicité divine. Comment au tari dans l'unicité divine Comment se conformant au tari dans l'unicité divine Et si nous allons parler de ce mot ici, il dit tarouïde, il dit unicité divine, tarouïde. Le Taouïd, ce n'est pas l'unicité divine. Ce n'est pas l'unicité, c'est unifier. Unification. Taouïd, ça veut dire unifier quelque chose qui était séparé. Des choses. Fidèles, compagnons, ainsi que si tous ceux qui suivent la voie de la rectitude, tout en se conformant au Taouïd, à l'unicité divine. Nous ne parlons pas des gens qui ont trois dieux en eux. Ah. Donc. Les musulmans avaient beaucoup de dieux, les arabes. Maintenant, on les a unis. C'est ce qu'on dit, tarouides. On va vous montrer ça. Nous, nous parlons avec des preuves. On ne peut pas juste commencer à parler sans preuves. Vous voyez comment est-ce que nous nous frappons? C'est pour cela qu'ils disent que tu n'as pas notre niveau, on ne va pas débattre. Oui, c'est vrai, on n'a pas le même niveau. On n'a pas le même niveau, mais ils ont peur. Venez débattre. Tarouides, le mot-là, tarouides. Là, tarouide. là c'est... Wikipédia, les dictionnaires arabes, il y a beaucoup de... de C'est partout sur Internet. Le mot Tahuïd est là. Nous allons vous montrer. Ça veut dire, le, le mot le mot arabe est là. Ça s'appelle, ça signifie unification. Donc, unifier Dieu. L'unification de Dieu dans l'islam. Alléluia. Lorsqu'on parle de unification, ça veut dire quoi? Que ce n'était pas un. On ne peut unifier que ce qui est différent. C'est ce qu'il veut dire Tawid. Ça veut dire unification. Il ment, il dit unicité. Non, non. Là, c'est une manière qu'ils ils sont en train de parler, mais le mot original de Tawid, si vous voyez, dans leurs livres, des livres des musulmans, ils ont écrit unicité. C'est ce qu'ils ont dit dans beaucoup de leurs livres. C'est un mensonge. Ah. Mais Tawid, le mot original, ça veut dire unifier quelque chose qui était séparé. Donc, c'est pour cela qu'on dit l'unification. L'unification. Donc, c'est quelque chose qui était séparé. C'est ça le ah. même Vous, vous verrez, vous verrez qu'on parle même de l'unification. Hein? Euh, Taouïd, Arabia. Taouïd, Arabia. arabia". So, l'unification des Arabes. L'unification des nations arabes qui sont séparées. Maintenant, lorsqu'ils vont dans leur ligue, on parle aussi de Tahuïd. Donc, c'est pour prouver que taroïde ce n'est pas unicité, mais c'est l'unification. Donc, on a unifié. On ne peut unifier que ce qui était différent, ce qui était divisé, ce qui était disséqué. Nous, nous sommes des enseignants. Alléluia! Ah, Nous sommes... Ah, on va vous montrer aussi quelques portions là, puisque nous sommes déjà à 47. Hein. Nous sommes en train de forcer pour qu'on ne puisse pas dépasser une heure. Ah, on va vous laisser suivre quelques, quelques parties euh, de, de, de la vidéo. Mais En réalité, on a compris. L'histoire de, de, de la dame dans la Bible est plus limpide que dans le Coran, elle est plus limpide dans la Bible. La Pourquoi Parce dans la Bible, là. tout est en Adam est le premier être. Mmh. Là, il est le modèle de l'humanité. Mmh. là, il vient, il commet une faute et tu tue le moitié. C'est quoi ça Dans la Bible. Dans le Coran, comme il est le premier, là. Mmh. Là, il est le modèle de l'humanité. Mmh. Là, il vient, il commet une faute et puis tu le maudit. C'est pas ça. Dans le Coran, comme il est le premier, là, il a Ah, vous voyez comment est-ce qu'il dit que Dieu avait maudit Adam C'est un menteur. La Bible n'a jamais dit ça. Il faut faire attention aux musulmans. Même lorsqu'ils coupent une virgule, lorsqu'ils enlèvent un point, une virgule, il faut l'arrêter. Nous allons démontrer que c'est un menteur. Il est un menteur. Quand il est le modèle de l'humanité. Mmh. Dans, et le, dans Coran, le Coran, il est plus dans la Bible. Pourquoi Parce Pourquoi? dans la Bible. Tout est un Adam est le premier être. Mmh. Il est le modèle de l'humanité. Mmh. Et là, il vient, il commet une faute et puis tu le maudit. C'est quoi ça? Dans la Bible. Dans le Coran, Dieu n'a jamais maudit Adam. C'est un menteur. C'est ça le musulman. Il peut jouer juste un petit jeu de mots, un petit jeu de mots, et le débat passe comme ça. Le mensonge passe inaperçu. Mais nous, nous allons, vous à faire attention aux mots. Écoutez, nous sommes dans la Bible. Là, c'est le livre de la Genèse au chapitre 3. Genèse au chapitre 3. Vous allez voir ce que la Bible dit. Si Adam a été maudit par Dieu. Au verset, au, au verset 12, on dit, au verset 13, il dit, « L'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais ?» La femme répondit, si « c'est le serpent m'a séduit de jamais manger. » Alors, l'Éternel dit au serpent, que tu as fait toutes ces choses, tu seras maudit. C'est le serpent qui est maudit. Entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs, tu mangeras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voyez-vous, c'est le serpent qui est maudit. Ce n'est pas Adam. Il hein? faut faire.. Dispenser droitement la parole de la vérité. Il ne faut pas mentir au peuple de Dieu. Au... Il dit ceci, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, tout ça. Il dit... De Jésus, tu vas sauver en fait, ton mari. Il dit maintenant à l'homme, ça c'est Adam. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol est... On dit quoi? Le sol sera maudit à cause de toi. C'est le sol qui est maudit, ce n'est pas Adam. Il faut répéter, le sol est maudit. Le sol sera maudit. Ce n'est pas Adam qui est maudit. Comme oh, il est le premier être, il est le modèle plus limpide que dans la vie. Pourquoi C'est dans la Bible. Tout est en Adam est le premier être. Il est le modèle de l'humanité. Là, il vient, il commet une faute et puis tu le modifies. C'est pas ça dans la Bible. Dans le Coran. Donc, vous voyez que c'est un menteur. Ah. Et donc et les musulmans, ils ont fait ça pendant beaucoup d'années. Le petit mon, il peut enlever un article, il peut enlever une conjonction, il peut enlever une virgule. Et si tu laisses tomber. Stakeholder... Ça peut, il devient satan. Divine, satan ça c'est Satan. Allons-y. Aladin descend du ciel. Ça t'est assez. Tu n'as pas la récolte. Tu sais mais ça c'est pas. Allons-y. dis C'est la de la que c'est non même pas parler de mon ne non même pas c'est quoi c'est au paradis Non, il c'est c'est on lit le texte, vous n'écoutez pas. On t'a dit au ciel, on t'a pas dit. C'est qu'ils ont fini de chasser Adam là. Maintenant on dit, entrez ça. au paradis. Pourquoi t'as pas écouté la lecture Je veux pas m'arrêter. Je veux oh dire, on est plus au ciel. Je veux dire, on est plus au fait. ciel. Satan aussi est au paradis. Tout le monde est au paradis. Satan n'a jamais été au paradis. C'est-à-dire, on lit le texte, mais vous ne pas. Voyez, il a dit que Satan n'a jamais été au paradis. C'est le mensonge des musulmans. On va montrer que c'est un petit menteur il faut faire attention avec les musulmans. Au petit mot, lisez même les versions arabes du Coran si vous avez ça. On va partir dans la surat 7, hein, sur, surat al-Araf, al -araf, araf surat 7. Alors on va vous projeter ça. Vous allez voir que ces gens sont des menteurs. Bon, peut-être ils lisent des Corans, peut-être qui sont piratés, qu'on n'a pas bien interprété. Mais nous, nous avons toutes les sources. Alléluia. Alléluia. Euh, euh, en arabe, tout ça. Allah dit alors descendez du paradis. Ce n'est pas à vous d'être arrogant ici. Alors sautez, vous faites euh, partie des autres de honorés. Satan était au paradis. Surat 7, au verset 13. On a même les tapsir de Ibn Kathir. Satan aussi était au paradis. Satan n'a jamais été au paradis. Ça fait ça ça où tu vas donc ça t'a aussi été au paradis exactement ça attendra jamais au au paradis exactement ça attendra jamais au au paradis exactement ça attendra jamais au paradis Donc voyez, il contredit même son coran on a des tafsir on a les tafsir d'Ibn Kathir, Qurtubi, Jalalayn, Suyuti, Ibn, -Ibn Jarra, et tous ces gens ils ont il dit au verset 11 on dit nous avons dit aux anges Prosternez-vous devant Adam. Ainsi ils firent tous, mais pas Iblis qui refusa de se prosterner avec les autres. Iblis avait raison, il n'était pas ange. L'ordre était, était donné aux anges, pas à Iblis. Il refusa de se prosterner avec. Allah lui demanda Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner euh, quand je t'ai ordonné Il répondit Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, lui d'argile. Allah n'avait pas raison, puisque Allah avait dit aux anges de se prosterner. Il ne l'a pas ordonné, comme il dit, j'étais ordonné de, te, de se prosterner. À moins que Satan, à moins que Iblis était un ange. Les tafsirs sont là. On peut vous montrer même dans les tafsirs. Hein? L'ordre était dit aux anges. nous ont dit aux anges. Mais pourquoi inquiéter le pauvre Iblis ils il, il, nous ont dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils firent tous, mais pas Iblis, mais pourquoi les inquiéter Allah s'est trompé ici. Hein? Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné Or, Dieu n'a jamais ordonné à Iblis de se prosterner. Hein? Ça, c'est quoi ça <rire> Ce sont des bêtises tout ça. Nous sommes là pour vous démontrer les erreurs du Coran. Alléluia. Ah, non, attendez, je vais vous montrer un autre verset nous sommes en train d'ouvrir ah, puisqu'ils ont interprété de plusieurs manières le Coran Alors, il faut toujours ah, nuancer ça nous, nous vous avons créé, nous vous avons donné une forme ensuite nous vous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam et se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui ne fut qu point de ceux qui se prosternèrent ah, pourquoi inquiéter le diable mais, on a dit, l'ordre a été donné aux anges. Pas à Iblis. Hein? Au verset 12, il dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Quand est-ce qu'il a commandé au diable? Il a dit, l'ordre a été donné aux anges, il dit, je te l'ai commandé. Est-ce que Satan, est-ce que Iblis était aussi un ange? Or, les musulmans disent que Iblis n'a jamais été ange, il n'est pas ange, c'est un djinn. Et les djinns ne sont pas les anges. Allah dit, alors descendez au paradis. Descendez du paradis. Allah dit au diable de descendre. Satan dit, regardez, jusqu'au tour de ma, la résurrection, retardez-moi. Allah a dit, vous êtes retardés jusqu'au jour fixé. Allah parle au diable. Il dit, pour m'avoir laissé errer, je leur tendrai une embuscade. Je leur approcherai par devant, par derrière. Allah dit au diable encore, « Sortez du paradis !» Au verset 18. Au verset 13, Allah dit, « Sortez du paradis !» Au verset 18, Allah répète au diable, « Sortez du paradis, vous êtes déshonorés et rejetés. Je remplirai certainement d'enfer vous et vos partisans. Sortez du paradis. <rire> » Alléluia. Donc, mais, donc, les diables étaient chassés du paradis, n'est-ce pas Et Au verset 19, Allah dit oh, à Adam, vivez avec votre femme au paradis et mangez euh, tout ce qui vous semble bon tout ce qui vous, bon, vous semble de, euh, ne, vous, mais ne vous approchez pas de cet arbre sinon vous serez des malfaiteurs donc mangez de tout ce qui se trouve au paradis sauf de manger de cet arbre c'est ce qu'Allah a dit au verset 18 on voit plus haut le diable était chassé au verset 18 hein? le diable est chassé le diable est parti Kounfaya koun Fayagoun, par exemple, si Allah dit sort du paradis, tu dois sortir. Mais comment est-ce que le diable ne pas parti? Qu'est-ce qu'il faisait encore au paradis? Hein? Ça, c'est le verset 18. Au verset 19, Allah dit Vivez. Adam, vivez au paradis, toi et ta femme. Mais au verset 20, le diable est là. Alors Satan les tenta pour les relever, ce qui était caché de l'ordre de Il dit, votre Seigneur vous a interdit cet arbre uniquement pour vous empêcher de vivre, de devenir des anges ou des immortels. Satan est entré par où? Au paradis. N'est-ce pas qu'on l'avait chassé? N'est-ce pas qu'au verset 18, on l'avait chassé? Et un peu plus haut, au verset 13, Allah l'avait chassé du paradis. Il a dit, descendez du paradis. N'est-ce pas Allah qui dit qu'on On dit qu'on mais où est parti le Koul Fayakoun Donc le diable n'était pas parti Comment est-ce qu'il est retourné Comment est-ce qu'il s'est est retourné là Puisqu'au verset 18, il était soi-disant parti. Si Allah dit Koul Fayakoun, ça serait. Mais le diable avait résisté. Au verset 19, Allah dit Mangez, Adam, reste au paradis. Toi et ta femme, mangez. Mais au verset 20, le diable est là. Il, a, il les a tentés hein? et révélé ce qui était caché. De, il a dit tout ça. Le diable est entré comment? <rire> Donc, c'est ça la folie. Hein? C'est ça la folie. Et je vais vous montrer que c'est une pétondière. Tout ce qu'on est en train de raconter dans l'islam, c'est du n'importe quoi. Nous, nous sommes là pour révéler parler de la parole, de la vérité. C'est ce que nous faisons. Hein? On va vous montrer même les tafsir hein? On va même vous montrer les tafsir Là, c'est les tafsirs euh, de la sourate 7. Vous allez voir au verset 13. On a on a Ibn Katir, Mais on va prendre le Tabari à cause du temps. Prenons les tafsir de Tabari. Nous allons voir ce que Tabari a dit. Hein? Ça, c'est en arabe. Mais on mettra ça en, en français pour le les nombre les nombreux de musulmans qui n'écoutent pas l'arabe. Hein? Ils sont très nombreux. <rire> 85% des musulmans ne parlent pas arabe. C'est seulement 15% qui parlent arabe. Et dit, on a chassé du paradis. Il était arrogant. Il n'a pas obéi au commandement. C'est le diable. Hein? On parle très bien que le diable était au paradis. Mais l'autre petit comédien musulman dit que le diable n'était pas au paradis. Sortez donc du paradis, car hein, vous êtes euh, humiliés. Hein. Vous voyez, ça c'est Dieu qui est en train de chasser le diable. Nous sommes en train de vous montrer juste le Tafsir pour renchérir. Et je comprends pourquoi ce que les musulmans ont peur de me débattre. Mais vous allez me débattre avec tout ça. Tout, tout ça. Mais vous allez me débattre comment Mais ça, c'est une catastrophe. Catastrophe naturelle. Maintenant, on va faire un parallèle, un parallélisme entre le verset 7, entre la surate 7 et la surate 15 du Coran, l'histoire d'Adam, du serpent, Adam et Ève dans le jardin, et le serpent. Et le mot paradis d'ailleurs, ça ne se trouve pas dans le Coran original, dans le Coran arabe, il n'y a pas de mot paradis, ça n'existe pas. Le mot paradis, ils ont juste ajouté, ils ont recopié ça de la Bible. Paradis, surtout pas dans le Coran. Vous voyez ici, surat 15, au verset. Surat 15, on va vous comparer surat 15 et surat 7. Vous allez voir que l'islam, c'est une. Je sais pas, Allah demandait à Iblis, quel est le problème qui vous a, que vous n'avez pas région les autres dans la prosternation Voilà la question que qu'Allah a posée. Maintenant, allons dans la surat 7. Vous allez voir ce qu'Allah a dit au diable. Qu'est-ce qu qu'Allah avait dit au diable, au juste, entre les deux-là Il avait dit quoi « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné ?» Mais Sourate, 15 dit autre chose, il dit « Oh Iblis, quel est ton problème ?»« Que vous n'avez pas rejoint les autres dans, dans la prosternation. » Entre les deux paroles, qu'est-ce qu'Allah avait dit « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné ?» Ou bien Oh Iblis, quel est ton problème? Hein? Que vous n'avez pas réjoui les autres dans la prosternation. Ah, si c'est un seul auteur qui raconte l'histoire, il doit au moins dire la vérité. Tu dois répéter ce que tu as dit. Ici, il dit ce n'est pas moi, c'est Satan qui dit de me devant un homme que tu as créé à partir de l'argile sonore mouillée. Maintenant, écoutez l'autre parole, au verset chapitre 7. Nous courons derrière le temps. Hein? Nous. Il nous reste trois minutes. Il dit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé du feu, lui d'argile. Ici, il a juste dit argile. Il n'a pas dit argile sonore, tout ça. Hein? Il a juste dit, tu... mais là, il dit argile sonore moulée dans la boue. Ce n'est pas pour moi de me prosterner devant un homme que tu as créé à partir de l'argile sonore moulée dans la boue noire. La boue noire sonore, ça a disparu au chapitre 7. Maintenant, entre les deux chapitres, qu'est-ce qui est la vérité Argile sonore moulée, mais là, c'est tu m'as créé du fait lui, d'argile. Surat 7. Donc, surat 7 et surat 15, ça se diffère. Dans le même Coran, ce sont des divergences, des contradictions dans le Coran, des bêtises puisque eux deux fois, il vient la Bible. Ici, l'autre verset dit ceci, l'autre dit cela. Mais là, où est la vérité? Mais le Coran, ça c'est Allah. Là, au moins, on peut dire que Matthieu a dit ceci, Luc a dit autre chose, mais pour le compléter. Mais ici, c'est un seul auteur, soi-disant Allah, mais qui se complète différemment, qui se complique. Il dit « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, et lui d'argile. » Mais là, il dit tu l'as créé, euh, créé à partir d'argile arg, sonore, moulée, tout ça. Allah demande, au 15-32, soit 15-32, oh Iblis, quel est ton problème? Hein? <rire> Qu'est-ce qu'Allah juste Allah avait dit? Comment est-ce qu'Allah s'est trompé? Allah ne sait pas répéter mot à mot ce qu'il avait dit. S'il si est Dieu, il doit se rappeler qu'il avait dit ça, ceci à Iblis, qu'il avait prononcé telle ou telle autre parole. C'est comme ça qu'on fait. Hein? Surat, 15. surat 15. Nous nous sommes là pour redresser. Surat 15, 32, Allah demanda, oh Iblis, quel est le problème avec vous, que vous n'avez pas rejoint les autres dans la prosternation? Hein? Surat 15, 32. Hein? Ça, c'est Allah qui parle. Mais surat 7, 12, surat 13. Attendez, on va vous montrer le verset ici. Surat 7, au verset 12. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Hein? Maintenant, Allah au juste avait dit quelle parole? Quelle parole avait été prononcée par Allah? Donc, l'islam, vous n'avez pas de chance. Et je comprends pourquoi est-ce si que vous avez peur de me débattre. Mon numéro est là. Tout celui qui veut me débattre, nous sommes ouverts. Vous m'appelez n'importe quand. On va organiser des heures pour les débats, euh, pour qu'on puisse tailler, hein, placer les choses euh, droitement. Euh, la parole du Seigneur. Notre numéro est là. Contactez-nous. Merci beaucoup. Shalom. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Nous vous attendons. Ok.